On m'a demandé où je me voyais dans 20 ans, je leur ai répondu que je ne savais pas, que la vie est imprévisible, que je n'avais pas envie de prévoir un avenir idyllique si demain tout s'écroule comme par magie, que je suis du genre à vivre au jour le jour alors les projets ce n'est pas mon truc. Ils m'ont rétorqué que je n'avais rien compris à la vie, je leur ai simplement dit qu'ils étaient trop coincés dans leur monde utopique où les accidents n'existent pas, où le malheur est banni. Et je suis parti les laissant réfléchir à mes paroles en espérant qu'ils se couchent moins cons qu'ils ne le sont. Euh, J'aime beaucoup euh, surtout la, la dernière phrase, euh, en espérant qu'ils se couchent moins contre, mais ils ne le sont. Euh, ouais, je m'identifie pas mal au fait de ne pas du tout me projeter euh, dans l'avenir. C'est un truc que, que j'ai énormément de mal à faire. Ce n'est pas l'avenir en soi qui est inquiétant, mais ouais, c'est le fait de ne pas savoir de quoi il va être fait. L'avenir en soi, ça, fin, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir, parce que voilà, c'est. Ça va arriver, mais il ouais, faut se poser quand même certaines questions sans trop se prendre la tête dessus. Et tu t'imagines où toi dans 20 ans, là, si tu devrais t'imaginer euh... Je je sais pas, avec une femme, enfin une femme et des enfants, euh, simplement. Mais rien d'utopique de... Rien de ou d'idyllique comme euh, la personne qui a écrit le texte euh, le décrit.